Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes, mes vidéos, à liker, à commenter, à partager, à, bref à interagir et ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui je vais répondre justement à une question qui m'a été posée euh, par euh, Jenny et qui me demande comment on utilise dans Verre euh, des textures personnalisé euh, qu'on récupère alors soit une photo soit des textures qu'on prend sur internet ici et là et comment on en fait quelque chose de joli quoi avec du relief de la brillance etc enfin un vrai matériau donc c'est super simple simplement bah, il faut savoir le faire je vais prendre donc cinq minutes je vais essayer d'être bref pour faire ça je vais créer un plan et euh, je vais lancer le rendu interactif en me plaçant à peu près devant le personnage comme ça le rendu interactif c'est celui là avec la petite main qui me permet de quand je bouge le rendu bouge lui également à permettre de voir un petit peu ce qui se passe en temps réel j'ouvre la cet editor. alors je rappelle pour tous ceux qui veulent se mettre à verrer pour SketchUp ou à SketchUp tout court qu'il y a dans la description de cette vidéo euh, des formations qui sont complètement gratuites et qui sont destinées euh, aux débutants alors si vous êtes déjà chevronné, c'est pas la peine d'y aller mais si vous voulez savoir un petit peu comment on s'y retrouve dans l'interface comment on modélise, comment on fait les premiers rendus, etc ben allez-y, ça, ça vous permettra de démarrer un peu plus vite et, euh, et pour les autres, ben, on continue J'ouvre donc là cet editor ici, je reste dans hop, matériaux, on voit que j'ai quelques matériaux qui correspondent en fait aux matériaux qui sont sur le personnage qui s'appelle Chris. Moi je vais aller en bas, à gauche, et je vais faire ajouter un matériau, add materials. Dans la liste je fais générique, et ce matériau apparaît donc dans la liste. Je vais le renommer, clic droit, rename, et je vais l'appeler mon matériau. Par exemple mon matériau donc. est donc créé ici automatiquement il se sélectionne dans le matière donc je clique dessus, j'ai le pot de peinture, je l'applique ici, super maintenant tout va jouer dans la partie droite ici du, de l'acet éditor des matériaux, on va jouer sur avec diffuse, avec réflexion et avec ce qui est caché ici, bump map, normal mapping qui va nous permettre de faire du relief sur la texture donc le diffuse c'est ce qu'on voit euh, et ce qu'on voit c'est une couleur pour l'instant donc si je peux changer la couleur je peux mettre du rouge, on va voir du rouge, je peux mettre du bleu on va voir du bleu, bleu ou vert, pas trop. Maintenant, si je veux remplacer ça par une image, il suffit que j'aille en bout de ligne ici, il y a ces damiers là, je clique dessus, il y a une liste apparaît à gauche, je choisis bitmap, image, et là, l'explorateur s'ouvre et me propose de choisir des images. Alors, moi je vais choisir l'image d'un vieux bois comme ça, les dégradés là, dans des profils colorimétriques différents, on va voir à quoi ils savent juste après, mais euh, ça, j'ai un tuto qui va vous expliquer comment on fait ces, ce genre de textures, qui vont servir à faire du relief, etc. J'ai un tuto que je vous mets tout de suite en description, et qui en fait est ici sur ma chaîne, voilà, qui s'appelle « Deux outils pour réussir vos textures ». Alors, vous allez voir, c'est super simple, il y a un outil qui est complètement gratuit, qui permet de faire des textures euh, comme ça, avec du relief. C'est ce site-là, Normal Map Online, alors qui a un petit peu de mal à s'afficher, voilà, qui est euh, accessible donc sur le web. Je vous laisse regarder tout ça, je reviens sur le sujet du jour. Sketchup, hop, voilà. Et donc, où est-il Il, il est ici. Je choisis donc le l'image de vieux bois comme ça. Et bon, la couleur verte va être remplacée par le vieux bois. il y a un problème d'échelle quand j'importe, puisque. Euh, je ne vais pas s'actualiser. On va le forcer un petit peu. Puisqu'il y a. L'échelle n'est pas bonne, en fait. Si je zoome un petit peu, je vois que. Le parquet est bien là, mes personnages, on n'en pas du tout à l'échelle. Pourquoi Parce que quand je viens ici dans matière, euh, édition, j'ai l'échelle qui est renseignée et j'ai 25 cm. Ça veut dire que toute l'image de bois que je vous ai montré, elle est répartie sur 25 cm. Ce n'est pas très réaliste, je vais plutôt multiplier par 10, suivant, puis on devrait être quelque chose qui voilà qui commence à ressembler à, à la réalité. Même si c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Un peu, voilà. Maintenant, j'en ai fini avec le diffus, vous voyez que si je modifie la couleur il se passe plus rien, puisque l'image prend le dessus sur le réglage de la couleur. Je ferme le diffus, je vais dans réflexion. La réflexion ici, elle est activée. Mais ça suffit pas à la rendre visible. Il faut aller dans réflexion Color et passer la couleur du noir, qui veut dire inactif, dans, vers le blanc. Alors, je pousse le curseur par là. Et ici, ça devient complètement bah, euh, reflétant. Alors, on voit bien le reflet du personnage. Alors, je vais, avec réflexion Glossiness à 1, je vais baisser un petit peu. Vous voyez que si je mets à 0, encore une fois ça redésactive, c'est comme si j'avais laissé noir ici, ben, je vais mettre quelque chose dans les 0.6, 0.7 Voilà, on voit que le, le reflet se dégrade un petit peu, il est un peu moins actif, c'est très bien. Maintenant ça reste très lisse tout ça, très lisse. Je fais ma réflexion et je viens dans Bump Normal Mapping, je l'active et je viens sur la ligne ici, euh, sur le damier, parce que ça le Bump Mapping c'est contrôlé par une image et c'est contrôlé justement, donc je viens sur Bitmap, par les images tout à l'heure donc notamment l'image violette qu'on appelle un normap c'est la même image que le diffus mais dans un profil un peu violet RGB comme ça générer du relief alors ça vous faites avec le site que je vous ai montré tout à l'heure ça se fait automatiquement, c'est très simple une fois que vous l'avez, vous sélectionnez vrai et vous allez voir comme par magie si du relief apparaît sur le bois et rendre la texture mais alors beaucoup plus intéressante il va falloir régler un petit peu, je laisse l'ordinateur travailler on a dit qu'il n'est pas super rapide là et vous voyez que là j'ai un relief par rapport à tout à l'heure qui est apparu si ce relief est trop fort j'ai le amount ici qui est à 1, je peux le mettre à 0 il n'y a plus de relief si je le mets à 1, voilà, il n'y a plus de relief du tout si je le mets à 0, quelque chose c'est que pareil, j'aurai une valeur intermédiaire c'est pas plus compliqué que ça, ça marche avec toutes les textures, toutes les photos, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, alors évidemment avec du bois, du carrelage, des briques, ça marche super bien. Et euh, je vous laisserai tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo. Et euh, bah, je, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ciao